Les autorisations qui sont délivrées ne sont pas délivrées à un chercheur en particulier, elles sont délivrées à une structure juridique à laquelle appartient ce chercheur. Donc, ça peut prendre des configurations assez différentes, dès lors qu'un chercheur souhaite partager ses données avec d'autres chercheurs, selon qu'ils appartiennent ou pas d'ailleurs à, à cette structure juridique. Ce qui est important aussi, c'est qu'il faut informer les personnes, parce que la loi, dès lors qu'il s'agit de données à caractère personnel, leur permet et impose aux responsables de traitement d'informer des destinataires des données. Donc soit au moment où ont été collectées les données, on savait qu'on allait partager et on savait avec qui et pourquoi. Dans ce cas-là, ça figure dans le dossier de départ et les personnes concernées en sont informées préalablement. Soit ça n'est pas prévu au départ, et bien il faut se reposer la question au moment où l'on souhaite partager et voir dans quelle mesure cela est possible avec la première autorisation. Et si cela n'est pas possible, il faut relancer euh, le processus pour permettre d'encadrer et de sécuriser ce partage et faire en sorte que euh, cela se passe dans des conditions conformes à la loi. Un chercheur peut être tenté de mettre ses données sur Internet, par exemple, pour euh, les mettre à disposition d'autres chercheurs, euh, par exemple en open data. Qu'est-ce que c'est que l'open data C'est la mise à disposition des informations pour une libre réutilisation par le public. La CNIL, sur ce point-là, a une vigilance particulière dans la mesure où elle considère que la réutilisation de ces données à travers leur mise à disposition en open data peut se faire sans que ce soit des données à caractère personnel. Cela veut dire qu'il faut les expurger de, de toute information de nature à permettre de pouvoir euh, isoler une personne à travers le jeu de données ou l'identifier. Donc, une mise en open data ne doit porter dans ce cas-là que sur des données strictement anonymes qui ne permettent pas de réidentifier la personne. D'autre part, il faut aussi que les utilisateurs s'engagent à ce que, dans leur réutilisation de ces données, ils ne cherchent pas à remonter à l'identité de la personne. Puisque c'est vrai que ça peut être utile d'avoir des informations en open data pour être réutilisées dans une idée à laquelle la CNIL est tout à fait favorable, celle de démocratie sanitaire. Mais il faut quand même faire attention, puisque ces données-là ne sont pas des données anodines, ce sont des données qui, au départ, étaient rattachées à une personne et qui, au départ, avaient un caractère sensible. Donc, il convient de veiller à ce que, lorsqu'elles sont publiées, elles ne permettent pas d'isoler ou de relier un individu, ce qui pourrait avoir pour effet négatif de délivrer des informations sur sa santé, qui sont pourtant couvertes par le secret. Donc avant de mettre des données en open data, donc en libre réutilisation, il faut veiller à ce qu'elles soient rendues anonymes. Attention, rendre anonyme une donnée, ce n'est pas simplement lui supprimer le nom et le prénom qui y est associé. Rappelez-vous l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. On parle de Delia lovskog chef du service de la santé à la CNIL en 2015. Ce n'est pas parce qu'on supprime Delia lovskog que si on publie cette information sur Internet, on n'arrivera pas à me retrouver. Donc il faut bien faire attention au mécanisme d'anonymisation qui sera utilisé avant la mise à disposition de ces données en open data pour veiller à ce que l'on ne puisse pas, compte tenu, en plus de euh, la technique aujourd'hui qui permet des croisements euh, et des calculs, à une vitesse assez vertigineuse et qui sera de toute façon beaucoup plus performante de jour en jour, il faut bien faire attention aux données que l'on publie et à la manière dont, préalablement à cette publication, l'anonymisation a été effectuée. Il y a des évolutions en cours qui vont nécessairement impacter ce que je viens de vous dire. Par exemple, euh, il y a un règlement général de protection des données à caractère personnel qui est en cours de discussion au niveau européen et que nous attendons pour un horizon euh, fin 2015-début 2016. Ce règlement général de protection des données personnelles va euh, changer un petit peu l'aspect formalité administrative dans la mesure où un certain nombre de ces formalités n'aura plus cours dès lors qu'il entrera en vigueur. Pour autant... Il change aussi les choses dans la mesure où euh, il euh, instaure cette notion de « privacy by design », c'est-à-dire cette notion qui consiste à ce que l'on intègre la dimension protection des données à caractère personnel dès la conception d'un projet. C'est quelque chose d'extrêmement positif puisque ça permet à tout le monde de gagner énormément de temps et aussi d'intégrer cette culture informatique et liberté et de l'irriguer auprès de l'ensemble des personnes qui traitent la donnée à caractère personnel et finalement, c'est ce qui est le plus important, c'est que nous soyons tous sensibilisés. Il est vrai que le parcours administratif peut paraître long, rébarbatif et parfois inutile. Pour autant, il ne l'est pas à double titre. D'une part, parce qu'il a vocation à protéger les personnes, mais il donne aussi une sécurité juridique aux chercheurs, aux personnes qui traitent la donnée, qui pourront publier plus sereinement leurs résultats parce que l'ensemble du projet aura respecté la législation en vigueur. Comme je l'ai dit, nous travaillons à des mesures de simplification. Ces mesures de simplification vont permettre d'aller plus vite, de pouvoir mettre en œuvre dans un cadre sécurisé des traitements de données à caractère personnel, à des fins de recherche sans avoir systématiquement, projet par projet, à passer par l'ensemble des instances qui sont prévues avant de mettre en œuvre son projet. Et puis surtout, si vous avez une question, n'hésitez pas, la CNIL est là et vous accompagne.